Bonjour les amis, que faire pour devenir un bon trader et gagner rapidement de l'argent Probablement que c'est votre souhait que vous aimeriez vous aussi faire partie des, des très bons traders qui gagnent leur vie sur internet ou qui gagnent malgré tout euh, euh, en complément quelques milliers d'euros euh, tous les mois. Donc c'est ce que beaucoup de personnes souhaitent puisque comme actuellement beaucoup de personnes sont, sont chez elles, et euh, gagne parfois pas énormément d'argent, le trading, la bourse euh, est certainement quelque chose euh, qui vous tente et vous aimeriez savoir comment faire pour vous aussi faire partie de, de ces meilleurs traders. Alors beaucoup de personnes s'imaginent qu'il suffit d'ouvrir un compte de trading euh, et de, de se mettre à trader, mettre de l'argent euh, réel directement et de pouvoir gagner euh, en bourse comme cela. Souvent on entend parler de, de gains euh, fabuleux euh, sur, euh, sur les marchés et on se dit pourquoi pour, pas moi, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas y arriver moi aussi on est tenté d'ouvrir un compte de trading et de gagner de l'argent en bourse de cette manière-là. Alors parfois ça fonctionne, vous pouvez gagner pendant quelques heures ou quelques jours et vous vous dites ça y est c'est génial, j'ai trouvé la manière de gagner beaucoup d'argent, je vais donc devenir trader, je m'achète une belle station de trading avec plein d'écrans et je vais faire, faire donc fortune de cette manière-là. Malheureusement je dirais que dans 100% des cas ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas longtemps, pourquoi Parce que euh, vous êtes amateur, vous êtes débutant et vous êtes confronté sur les marchés financiers en trading avec les meilleurs traders du monde. Donc euh, c'est comme si vous, alliez, vous montiez sur un, sur un ring de boxe, avec vos petits points là vous allez euh, vous confronter à un autre boxeur qui lui est champion du monde. A votre avis quelle est votre chance de, de sortir gagnant de ce genre de, de compétition votre, euh, votre chance elle est absolument nulle. C'est la même chose sur les marchés financiers. Alors vous allez pouvoir gagner probablement si vous avez un peu de chance euh, pendant euh, quelques heures ou quelques jours. Mais à long terme, il est sûr que vous allez perdre tout votre argent, ça je peux vous le garantir. D'ailleurs si vous regardez les, les, les statistiques, on dit que 90%, 90 de ceux qui se, se mettent à faire du trading perdent de l'argent. Donc comment faire partie des 10% gagnants Eh bien c'est ce que je vais vous expliquer tout au long de, de cette vidéo. Donc je vous invite à, à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais vous donner donc les astuces, mon expérience de 12 années de recherche donc en trading et comment je suis arrivé à avoir des résultats positifs. Alors certains pensent qu'on peut apprendre par soi-même, il y a tellement d'informations sur internet qu'il est tentant de le penser effectivement et il est très facile d'ouvrir un compte de trading chez un broker, donc un intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Et euh, donc on se dit ben voilà sur internet euh, euh, on parle de telle méthode, de tel indicateur donc euh, je vais essayer ça et je vais devenir très riche de cette manière-là. Malheureusement euh, ça peut fonctionner pendant un, un petit temps. Mais à terme il est certain que vous allez perdre tout votre argent. Donc j'ai 12 ans d'expérience sur les marchés, j'ai perdu de l'argent sur les marchés. Je connais des gens qui ont perdu même des centaines de milliers d'euros après en avoir gagné autant. Et je peux vous dire que sans formation, sans apprendre une méthode efficace, vous n'avez aucune chance d'avoir des bons résultats. Alors, oui Peut-être que vous y arriverez un jour comme Benoît Rousseau dont, dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes qui est un très gentil garçon euh, qui a de très bons résultats mais il a mis 10 ans avant d'avoir des résultats positifs. Il m'a dit qu'il n'avait jamais lu un livre de trading et jamais suivi une formation donc il a absolument voulu apprendre par lui-même parce qu'il était convaincu qu'on ne pouvait pas apprendre en suivant des formations. Peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas suffisamment de formation de qualité. Il est arrivé à une bonne méthode, mais euh, disons que je suppose que vous ne souhaitez pas attendre 10 ans avant d'avoir de des bons résultats. Donc, le propos ici de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment arriver à avoir des bons résultats, non pas en 10 ans, mais en quelques semaines, voire quelques mois. Euh, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au trading. Donc j'ai suivi beaucoup de formations, donc ça fait 12 ans que j'apprends le trading, que je fais du trading. Je continue à apprendre parce que quand on est passionné par quelque chose, euh, on a soif de continuer d'apprendre. Il y a toujours des nouvelles méthodes que je ne maîtrise pas totalement. Donc c'est comme un, un cuisinier dont on cherche toujours à, à, à trouver des nouvelles recettes et c'est ce qui est passionnant dans cette activité-là, on n'a jamais fini de, de s'amuser, d'apprendre et d'essayer de performer encore mieux. Mais il faut commencer par le début et donc le début c'est de suivre une formation. Vous pouvez lire aussi des livres mais vous aurez tellement d'informations dans les livres et même gratuitement sur internet que vous ne saurez pas par quoi commencer. Qu ce qui est réellement efficace, est-ce que vraiment les gens qui parlent d'une méthode euh, l'appliquent et si c'est vraiment efficace. Vous allez voir des, des configurations graphiques, vous essayerez de trouver ces configurations graphiques. Bref ça va vous prendre un temps fou et vous n'aurez pas forcément euh, rapidement des bons résultats, vous serez vite découragé et surtout si vous mettez de l'argent réel sur les comptes et que vous essayez d'appliquer ça parce que vous voulez gagner vite eh bien vous allez être découragé, vous allez perdre de l'argent, ça va vous énerver et vous allez abandonner. Donc ne suivez pas cette manière de faire, il faut investir dans des formations si vous voulez arriver à de bons résultats rapidement. Donc moi j'ai suivi donc pas mal de formations et j'ai pris donc la synthèse de ce qui était bon dans ces formations pour les mettre dans mes formations. Donc la formation que je vous recommande c'est ma formation Scalping plus Ishimoku. Pourquoi cette formation-là Parce que d'une part elle ne coûte pas très cher, elle est vraiment abordable je pense pour la majorité des gens et elle vous permet donc de trader à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que je me suis rendu compte donc au fil des années que le scalping, donc le trading à plus court terme vous permettait non seulement de gagner rapidement mais de gagner, de faire parfois 100, 200, 300 points sur une journée. Si vous regardez mes vidéos précédentes donc vous verrez que je fais parfois des journées de 300 points voire plus. Donc c'est tout à fait possible tout en adoptant au départ une méthode de scalping. Je vous explique cela dans mes autres vidéos, également dans ma formation parce que si vous regardez ici le marché sur cet écran, vous voyez on est en mensuel. On voit bien ici qu'on a des bougies vertes qui montent mais on a eu aussi des bougies rouges. Donc la tendance elle est nettement haussière, vous voyez le nuage vert ici qui nous indique qu'on est dans un marché haussier donc c'est le nuage Ishimoku donc, dont je vous explique euh, cet indicateur dans mes formations. Et euh, une tendance haussière c'est très bien mais euh, vous ne pouvez pas vous permettre de vous positionner en mensuel en étant débutant euh, et vous permettre d'encaisser de, donc des retournements de tendance comme ça. Qui peuvent vous faire perdre tout votre capital. Donc le tout est de se positionner à court terme donc sur le 1 minute donc on passe du mensuel à 1 minute mais vous pouvez regarder en intermédiaire comment ça se présente. Donc vous voyez ici on est en weekly donc chaque bougie correspond à une semaine et vous voyez qu'on a effectivement une tendance encore haussière mais qu'on a des, des corrections donc parfois on a une semaine où le marché dans, dans le sens contraire. Alors, quand on est débutant, on se dit, ah ben c'est facile, euh, il suffit de, de suivre le mouvement. Mais très souvent, j'ai beaucoup de gens qui me l'ont dit, ils se positionnent trop tard. C'est-à-dire que quand ils sont convaincus que le marché monte ou que le marché descend, ils se positionnent parce qu'on a une belle bougie qui part dans, dans un sens ou dans l'autre. Et quand ils se positionnent, eh bien, le marché se retourne. C'est juste le moment où le marché se retourne. Donc, pourquoi Parce que... Le trading c'est contre-intuitif donc il faut vraiment avoir une expérience pour savoir comment se positionner au bon moment, rentrer au bon moment et protéger ses positions. C'est ce que je vous explique dans ma formation Scalping plus Ishimoku. Parce que se positionner au meilleur moment ici en dessous c'est facile de, de se dire c'est là que je devais me positionner quand le marché a fait le mouvement mais arriver à se positionner au bon moment Là où il faut se positionner à la seconde près, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est cela qu'il faut apprendre parce que vous allez pouvoir vous positionner à, sur le 1 minute. Donc je vais ici aller sur le 1 minute. Donc vous voyez là, vous voyez là vous c'est un petit peu plus complexe. Vous voyez, chaque bougie correspond à 1 minute et il faut arriver à se positionner si vous voulez trader dans le sens de, de la hausse qui est bien sûr... Le sens évident actuellement. Il faut trouver les points bas et je vous assure que ça semble très facile de se positionner comme ça une fois que le marché est passé. Mais se positionner au bon moment et pas se faire piéger ça c'est autre chose et ça je vous l'apprends donc dans ma formation. Donc le tout est d'arriver à vous positionner au meilleur moment sur le 1 minute et à protéger votre position et à prendre des gains quand c'est nécessaire. Donc si vous voyez ici un petit mouvement ici de, de quelques points eh bien il faut essayer de prendre euh, des bénéfices au meilleur point et couper rapidement sa position parce que vous voyez que le marché il peut faire des mouvements rapides dans un sens et dans l'autre. Donc il faut arriver à protéger sa position, il faut arriver à prendre des gains et si vous allez sur des unités plus, plus longues vous voyez qu'il y a parfois moyen si vous vous positionnez par exemple ici et eh bien il y a moyen de faire des gains importants. Donc il s'agit de prendre des gains intermédiaires, d'arriver à se positionner au meilleur moment, parfois de se repositionner pour reprendre un trade dans le bon sens ou parfois se positionner à contre-tendance. Donc, tout ça, c'est une technique, c'est un art, c'est un art euh, réellement d'arriver à devenir un bon trader et de profiter des marchés comme ça, de faire très peu de pertes, de couper rapidement ses pertes et d'avoir des gains quand même euh, réguliers tous les jours qui peuvent, euh, dans certains cas, être de plusieurs milliers d'euros tous les jours. Donc, vous pourrez arriver à ça, vous pourrez arriver à, à être un bon trader, mais pour cela, il faut absolument que vous investissiez un petit peu d'argent dans une formation comme la formation Scalping plus Ishimoku que je vous propose qui va vous permettre de devenir rapidement rentable et euh, d'amortir très vite le prix de, de cette formation parce que vous allez en, en quelques jours euh, gagner plus que le prix de cette formation et arriver à devenir un trader performant qui pourra peut-être un jour faire partie des, des meilleurs traders au monde et de gagner des milliers d'euros tous les jours, soit avec votre capital, soit même avec le euh, capital d'autres personnes qui, euh, qui sont eux prêts à, à trouver des traders comme vous, des traders performants qui euh, gagnent beaucoup d'argent euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et qui sont des, des gens fiables, qui ont, qui ont une méthode euh, fiable. Donc c'est ce que je vous souhaite donc si vous cherchez une méthode de trading efficace prenez une méthode de scalping comme celle que je vous propose donc scalping plus Ishimoku qui va vous permettre avec quelques indicateurs d'arriver à avoir tous les jours des résultats positifs et à devenir un trader rentable très très rapidement. Donc moi j'ai fait une sélection donc d'indicateurs, je vous explique leur fonctionnement. Vous pourrez après peut-être choisir d'autres indicateurs, tester mais focalisez-vous sur une méthode qui fonctionne, celle que je vous propose et vous allez voir que tous les jours vous pourrez avoir des résultats positifs et vous apprendrez très rapidement euh, cette méthode parce que je l'ai mise au point depuis plusieurs années, je l'ai améliorée au fil du temps. Vous pouvez voir euh, les témoignages vidéo sur mon site de mes étudiants, euh, ça me fait plaisir. Mon but c'est euh, de vous expliquer Comment devenir un trader gagnant parce que j'ai suivi le même parcours que vous et je sais comment ça se passe au début, je sais les erreurs qu'on fait et ce qu'il faut faire pour arriver à avoir de bons résultats le plus rapidement possible. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo qu'elle va vous aider, qu'elle va vous convaincre qu'il faut suivre des formations et j'espère vous retrouver parmi mes étudiants et devenir rapidement un trader gagnant. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, ben regardez mes autres vidéos, regardez les témoignages de mes étudiants et je pense que ça devrait vous convaincre qu'il faut vraiment suivre des formations pour arriver à de bons résultats. Voilà, si vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, ça me fera plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez être averti régulièrement de mes nouvelles vidéos, ben vous cliquez sur la petite cloche. Et ainsi on restera en contact et euh, on se verra bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.